Ramadan. Vas-y, je t'en prie. C'est la fête la des musulmans. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il faut encore dire de plus euh... On fait quoi euh, pendant le ramadan, pendant le mois euh, euh, Il y a une certaine heure ouais. entre, le enfin, entre le lever et le coucher du soleil. Je pense, hein, je peux me tromper. Hein. Oui, exactement. Et euh, est-ce qu'on mange, est-ce qu'on mange pas euh, Logiquement, de ce que je connais, on ne mange pas. Pendant on, les on... périodes de jeûne, les heures voilà. de jeûne, non, mais non, après... Pendant oui. les heures, on ne peut oui. pas manger. Et sinon, euh, qu'est-ce que je pourrais dire Oui, on peut manger si vraiment, par exemple, une femme enceinte, euh, si on est malade, ou si on sent qu'on va euh, être malade, oui, alors malade, voilà, c'est hein. admis, je pense. Voilà, ou les enfants, hein. jusqu'à l'adolescence. Ou les euh... enfants, voilà, ce ne sont pas tenus de... de, de euh, comment de dire Oui, de oui. pratiquer le ramadan, euh, euh, on va dire... Euh, allez. À fond, quoi. Et est-ce qu'on boit pendant le ramadan Ah, normalement non, je pense que non. Ni boire, ni manger, ni mettre de l'eau, on va dire. Euh... De nouveau, c'est toujours la, mal le problème, enfin, c'est pas un problème, mais c'est toujours le fait que si on sent qu'on qu va être mal, là, oui, c'est admis. Oui, mais si tu fais la période du ramadan, madame. Non, normalement, dit, non. Pas, voilà. Boire, voilà. Pas, voilà. pas boire, pas manger. Euh, pas de parfum, on va dire. Euh... Et voilà. bien d'autres choses, et puis on pas de va crac, pas. Crac. On ne <rire> peut pas tout dire. <rire> et pensez-vous que c'est bon pour le corps euh, Je Parait. pense que ça doit être bon, oui, quand même. Je pense que ça a plus de... Surtout, hein? Surtout pour les hommes, pour perdre un peu du ventre. <laughs> pour les femmes aussi. <laughs> oui, mais on peut pas le dire, sinon elles le prennent mal. Nous, nous on prend pas mal, mais elles le prennent très mal. Alors, donc, la question de aujourd'hui est... Qu'est-ce que tu sur le ramadan le well, uh, ramadan est uh, une vaste mois. Ça se passe par les Marocains, par les musulmans. Euh, en euh, ja, in die tijd wordt er dus overdag niet gegeten. En enkel euh, als de zon ondergaat, zoals ik, zover ik weet, euh, mogen ze pas eten. En ik et denk het leukste eraan is euh, op het einde, het suikerfeest, euh, als ik het juist heb. En euh, om het zo te zeggen, ik heb het één keer meegedaan. Euh, ja. Connaissez-vous le mois du ramadan uh, Oui, ça commence lundi. Je l'avais dit, c'est pour un mois. Je sais que c'est basé sur le calendrier lunaire. Et euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Sauf que c'est entre le lever, on peut manger boire. Entre le coucher du soleil et le lever. Mais je n'y a pas que manger et boire. Je, je pense aussi qu'il est demandé aux, aux dames de ne pas se maquiller, de ne pas en faire trop. Hein? C'est le ramadan. Exactement. Ouais. Tout ouais. Et pensez-vous que c'est bien pour le corps ou pas ça, ça, je ne sais pas. Il faudrait demander à un médecin, je suppose que euh, c'est une habitude et qu'il ne euh, faut pas être trop fatigué, faire un travail physique. Peut-être qu'il y a des exemptions pour les, les, les femmes enceintes, je ne sais pas, j'espère ça, les petits-enfants, ou peut-être des travaux physiques très lourds. Je... Mais bon, Mes collègues musulmans sont des, des employés de bureau, donc euh, ça va, ils ont l'air de tenir le coup. Et pour vous Mais Je me demande aussi pour euh, des emplois plus difficiles dans la construction, euh, comment... Comment ça doit être vécu pour euh, un musulman de regarder ses collègues euh, faire malette comme on dit. Et pendant ce temps-là, eux doivent observer jusqu'à au coucher du soleil, de se retenir. Euh, J'imagine qu'ils mangent un petit peu plus avant que le soleil se lève, peut-être, pour tenir. Et savez-vous qu'après euh, le ramadan, il y a une fête euh, Oui, mais j'ai oublié le nom. Pourtant, je l'ai connu, oui. Je sais, mais, euh... Donc, quand, le, quand le soleil se couche le tout non, dernier après jour le ramadan, Après le ramadan. Okay. Euh oui, mais je ne sais plus le nom. Et ça dure combien de temps C'est mais... un mois le ramadan. Et à... oui, mais je veux dire quand il est fini cette fête là? Il y a un jour de fête. Un jour de fête, ok. Non, moi je ne le mm -hmm. savais pas.